Également... Nous souhaitons également prendre l'établissement à tous les blessés dans cette salle -là. Et je viens vous dire là, ovationnons la diaspora malienne. Un grand ovationnement à la diaspora malienne. À cette diaspora malienne qui depuis 2012, où notre pays a été agressé, la diaspora n'a pas dormi, la diaspora est debout, nuit et jour. Quand un événement se passe au Mali, nous tous nous pleurons, nous nous levons, le lendemain qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous sommes sur les pavés à Paris, à défendre notre pays, à défendre notre nation. Et donc, cette diaspora n'est pas euh, euh, la Du coup, euh, un travail, un ils, essayent de, ils essayent de, de, de, de, donner la souveraineté, de donner la souveraineté à notre pays. Notre souveraineté, ça veut dire que pour nous, pour eux, je pense, parce que moi je ne travaille pas avec eux, mais pour eux. Euh, le Mali était embourbé dans, un, dans une guerre, on est dans une guerre depuis ça fait 10 ans euh, des terroristes sont chez nous. On a invité tout le monde entier. Non, Il y bon, a plus de 30 bon, 000 militaires bon, du bon. monde entier. Et ça fait 9 ans que ça ne s'arrête jamais. jamais. Donc euh, en 2020, euh, on a enlevé les président en place. Euh, C'est un militaire que moi j'estime patriote et, euh, et travaillant en pour son Marie, pays qui euh, prend le pouvoir avec son avec des équipe. Des avec, euh, voilà. Et comment vous dire, euh, on voit le travail qu'ils accomplissent depuis ces deux ans, et donc on les soutient, et on voit aussi euh, le monde qui est censé nous aider, qui nous a aidés, qui était censé nous aider, ou bien qui, sont, qui nous ont fait aider, entre guillemets, euh, nous, nous, nous, nous tomber dessus, nous mettre des sanctions, nous, mettre, nous faire des choses euh, qui quelqu'un qui a envie de t'aider ne fait pas, voilà. Donc euh, pourquoi Parce que euh, la personne en place ne leur convient pas. La personne en place qui travaille pour l'intérêt du pays ne leur conviennent pas. Et ça, je, et quand je dis le monde, c'est euh, autant des, euh, des politiques africains que des politiques extra-africains, etc., qui ont leur habitude, qui ont leur, euh, je ne sais pas comment on peut dire, quoi, mais qui ont leur habitude de, de, de, de cette Afrique qui, est, qui peut rien dire, qui est censée écouter les gens, euh, voilà, mais qui peut pas de sa propre voix, ne peut pas choisir son propre partenaire. On nous en veut parce qu'on essaye de travailler avec là aussi, euh, alors qu'on a enfermé la porte à personne. On dit juste qu'on choisit avec qui on travaille. Et, euh, et tout le monde est le bienvenu, mais avec nos règles, dans nos pays, comme dans chaque pays du monde. Dans chaque pays du monde. Et voilà. Et euh, du coup euh, en ce moment, euh, un, ça atteint un level un, un, peu, un peu spécial, donc euh, on, on vient à Bamako aujourd'hui, il y a une grande manifestation en soutien aux militaires maliens et aux militaires maliens qui meurent au front depuis ces 10 ans, et aux, aux politiques, aux associations, aux, aux gens qui, qui, qui, qui travaillent pour, pour, pour le pays. Et, euh, et on est surtout là aussi pour euh, moi je pense, moi je suis là ici aujourd'hui euh, parce que je suis français, d'origine malienne. Je suis français, d'origine malienne, mes parents sont maliens et donc euh, euh, je suis là pour euh, dire à mon pays que euh, c'est pas le bon chemin à suivre. Je pense qu'il s'est passé plein de choses, enfin, on, a on a bénéficié de plein de choses grâce à l'Afrique. Aujourd'hui, soit Soit tout, euh, enfin, toutes les relations vont s'arrêter avec l'Afrique et ce serait péjoratif, non, ce sera mauvais pour euh, mon pays, la France. Et je suis là pour faire entendre à, à, à mes compatriotes. Euh, voilà, soyons quoi, digne, et faisons en sorte que le monde entier soit, voilà, c'est peut-être utopiste, mais c'est, faisons en sorte que le monde entier soit, soit un havre de paix, qu'on puisse tous partager, au lieu de, que certains prennent tout, et que d'autres ne prennent rien, voilà. Moi, je vais au Mali, oui, souvent, depuis que je suis petit, depuis 17 ans, j'y euh, vais de tous les deux ans, et de voir, remercier des gens, et, les gens, alors que,